Bonjour les amis, nous sommes probablement au début de la crise économique. Dans le journal télévisé belge on annonçait hier qu'aux états unis on prévoit 40 millions de chômeurs avant l'été. Donc tout est à l'arrêt, il y a énormément de demandes donc de personnes qui se rendent au chômage, beaucoup de commerces sont à l'arrêt. Et lorsqu'on voit les graphiques comme vous voyez ici on a devant nous le graphique du Dax, on voit que le Dax donc est passé de 14 000 à 8 000 très rapidement. On a eu un rebond donc ces derniers jours mais ce rebond malheureusement sera probablement de courte durée et on voit déjà ici l'inflexion de la courbe donc un essoufflement des bougies vertes ici. Et on va probablement dès la semaine prochaine avoir un retour vers les 8000 voire même probablement plus bas. En tout cas le graphique tel que vous le voyez là euh, n'augure rien de bon. Moi je pense qu'on va continuer à avoir les marchés boursiers chuter et l'économie se ralentir. Dans ces conditions qu'est-ce que vous pouvez faire eh bien essayer de travailler euh, comme vous le pouvez euh, selon l'activité que vous faites mais si vous n'avez pas euh, la possibilité de travailler dans votre activité c'est probablement l'occasion euh, de vous mettre à faire un business sur internet ou pourquoi pas d'apprendre la bourse, d'apprendre à trader parce que ça vous avez toujours la possibilité de le faire. Lorsque les marchés euh, évoluent dans un sens ou dans l'autre il y a toujours moyen lorsque vous êtes trader de gagner de l'argent. Donc euh, si vous tradez en CFD ben vous pouvez trader euh, aussi bien à la hausse qu'à la, qu la vente même si euh, dans certains pays la, la vente n'est pas permise. En CFD vous avez encore la possibilité de trader euh, donc euh, des ventes à découvert lorsque le marché baisse comme euh, c'est le cas, comme ça a été le cas ces derniers jours et comme ce sera probablement le cas dès la semaine prochaine. Donc on va se retrouver dans une situation où les bourses vont encore bouger beaucoup. Donc hier vendredi le marché, le Dax a encore baissé de 3,6% donc on va avoir la semaine prochaine à mon avis encore une baisse de plusieurs jours. On va probablement redescendre ici, on va avoir des bougies rouges qui vont s'initier probablement au début de, de la semaine, ce sera l'occasion bien sûr à ce moment-là de vous positionner à la vente donc sur différents marchés. Vous pourrez voir que beaucoup de marchés, les marchés américains, les marchés européens vont probablement chuter. Bon c'est est, est mon estimation, c'est est ce que je pense qui va se passer maintenant. Ce n'est pas, pas sûr à 100% mais je vois mal comment on pourrait avoir les bourses qui remontent la semaine prochaine fortement dans la configuration actuelle et avec les annonces qui se font actuellement. Donc on n'est pas encore au début du pic d'infection par le coronavirus qui, qui se développe donc de plus en plus. Donc on n'est pas encore au pic, on n'a pas encore de ralentissement. Les États-Unis ont dépassé les, la Chine au niveau de, du nombre de cas. Donc euh, il va falloir encore un certain temps probablement avant que l'économie ne reprenne. Et bon pour le moment le confinement est d'actualité et euh, les gouvernants euh, annoncent euh, toujours une semaine de plus euh, pour le confinement. Donc euh, ici à Tenerife on, on a annoncé jusqu'au 26 avril, je crois qu'en Belgique on envisage même début mai. Donc tout ça n'est pas très bon pour l'économie. C'est clair euh, il faut être prudent, il faut rester chez soi euh, donc on ne va pas avoir une relance de l'économie avant plusieurs mois probablement. Voilà donc ce qui va se passer euh, sur, sur les bourses à mon avis. Euh, c'est l'occasion pour vous si vous vous intéressez à la bourse, si vous regardez cette vidéo c'est probablement que, que c'est le cas. Donc euh, de, de vous perfectionner, euh, il y a toujours moyen de gagner euh, d'autant plus si vous tradez à court terme donc dans des marchés euh, très volatiles comme ceux qu'on a euh, en ce moment. Donc moi je conseille toujours de, de commencer par apprendre une méthode de trading à court terme comme celle que j'enseigne. Vous avez sous cette vidéo donc euh, un accès aux formations que je donne et donc je, je pratique moi-même avec cette méthode tous les jours, j'ai des bons résultats. Vous pouvez regarder euh, sur le lien en dessous Serge Demoulin avis. Vous avez l'avis de mes étudiants qui utilisent mes, mes méthodes de trading également. Donc euh, je pense que bon le moindre mal c'est quand même euh, si vous avez du temps à la maison, profitez-en pour euh, faire une activité euh, qui vous sera utile pour le restant de votre vie, ça c'est certain. Maintenant euh, c'est malheureux bien sûr que l'économie baisse mais il ne faut pas se croiser les doigts, il faut quand même euh, Essayez de, de continuer à, à être actif, euh, être prudent mais si vous êtes chez vous, euh, trader en bourse c'est tout à fait possible, euh, euh, vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous. Si vous avez une connexion internet et eh bien ça fonctionne très bien et comme vous pouvez le voir les marchés bougent encore. Donc euh, si on regarde euh, donc à plus long terme on voit que le marché bon il a il a chuté donc de manière euh, très forte. Vous voyez donc euh, les bougies rouges correspondent à une semaine ici. On a eu un petit retournement ici lorsqu'on est arrivé sur les 8000. Malheureusement euh, vous voyez on est en dessous du, du nuage Ishimoku ici et euh, les bandes de Bollinger sont très très ouvertes. On est dans une situation historique actuellement donc euh, la crise elle sera pire que la crise des subprimes qui a a vraiment coûté cher à l'économie et on va se retrouver maintenant probablement pour plusieurs mois encore dans une situation de, de crise économique assez importante. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer mais il faut s'adapter. Donc travailler un maximum à la maison, travailler sur internet, le télétravail se développe. Il y a beaucoup de business sur internet qui, qui fonctionne très bien en ce moment. Et bien sûr euh, trader, euh, faire des activités en bourse c'est aussi une possibilité. Donc vous avez tout, toutes ces possibilités-là euh, lorsque vous êtes à la maison. Donc si on examine euh, donc ici euh, à plus court terme les marchés, vous voyez en 4 heures on a eu euh, donc la semaine passée donc on voit bien ici le, le nuage Ishimoku. Donc euh, qui est vraiment euh, qui est rouge donc on est vraiment dans un marché baissier. On a eu un petit rebond ici donc chaque bougie correspond à 4 heures mais là on est reparti euh, vers une baisse. On va voir après le week-end qu'il y aura peut-être eu un gap pendant le week-end, c'est-à-dire qu'on va peut-être se retrouver beaucoup plus bas. On pourrait se retrouver plus haut aussi lundi mais euh, j'ai des doutes dans la situation actuelle avec les annonces euh, qui se font euh, actuellement. Donc vous voyez si on regarde sur une heure, vous voyez qu'il y a toujours des possibilités de suivre des tendances. Vous voyez il y a eu une remontée là et puis vous avez donc des retournements donc ce sont des bougies qui durent une heure. Donc il y a toujours moyen de, de trouver des, des bonnes opportunités de, de trader que ce soit à la hausse ou à la baisse quand on maîtrise une méthode de trading efficace. Vous voyez ici donc en une heure on est en train de recasser probablement le nuage ici, on va voir après le week-end où euh, le marché se trouvera. Et vous avez la même situation à peu près sur euh, tous, les, tous les indices boursiers donc euh, il, y a eu, il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps. Ce sont aussi des opportunités donc il faut pouvoir les saisir, pouvoir euh, trader efficacement en suivant des formations. Que ce soit ma for mes formations ou d'autres formations, si vous voulez vraiment euh, vous investir en bourse et investir de l'argent en bourse, commencez d'abord par investir dans des formations. Ça vous permettra d'acquérir des méthodes efficaces et après de pouvoir euh, trader en, en toute sécurité en évitant de faire des bêtises et en pouvant donc obtenir des de bons résultats et gagner de l'argent en bourse. C'est l'objectif bien sûr. Euh, la bourse ce n'est pas un casino, il faut apprendre cela sérieusement, il faut faire cela sérieusement. C'est ce que j'essaye d'enseigner donc à mes étudiants depuis plusieurs années. Moi je fais de la bourse depuis 11 ans donc euh, je peux vous dire que j'ai vu pas mal de choses en bourse, j'ai suivi pas mal de formations. Elles ne sont pas toutes bonnes malheureusement mais en tout cas moi je, je, je synthétise tout ce que j'apprends dans les différentes formations pour transmettre tout ça à mes étudiants. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment donc j'essaierai de vous donner encore dans les prochains jours des conseils en fonction de l'évolution de la bourse. Et si vous voulez vous mettre à la bourse, à apprendre la bourse et eh bien vous avez donc mes formations à votre disposition. Vous avez un lien ici au-dessus et sous cette vidéo qui vous permettra de, de vous initier à la bourse si vous ne l'avez jamais fait ou de vous perfectionner avec la méthode que j'utilise depuis pas mal de temps et qui donne d'excellents résultats. Voilà si vous avez aimé cette vidéo likez la mettez des commentaires si vous souhaitez que je parle d'un sujet particulier et euh, n'hésitez pas donc euh, à revenir sur ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo, ça me fera plaisir et ça m'encouragera donc euh, à faire d'autres vidéos encore. Soyez prudents, protégez-vous, euh, restez chez vous un maximum, euh, le maximum possible, apprenez à trader vous voyez vous ne vous ennuirez jamais euh, avec la bourse, elle bouge beaucoup en ce moment donc euh, voilà. J'espère euh, que tout ira bien pour vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt, au revoir.